Bonjour amis traders, dans cette vidéo je, vous parle, je vais vous parler de ProRealTime et tout particulièrement des unités de temps qu'on peut utiliser sur ProRealTime. Vous le savez ou pas, sur ProRealTime on peut descendre en dessous du 1 minute, on peut trader en tic, on peut aller jusqu'à un tic de mouvement, un mouvement donc très rapide et très faible et ça peut avoir un certain intérêt, puisque sur MT4 vous ne pouvez trader que sur le 1 minute comme unité de temps la plus, la plus courte Et sur Prorealtime ce n'est pas une unité de temps mais c'est la plus petite unité de trade possible. Donc 1 tick, 10 ticks, 20 ticks ce que vous voulez. Euh, donc Benoît Rousseau lui il trade sur le 100 ticks. je vais chercher, je vais faire des, des recherches pour voir s’il est intéressant de trader à plus court terme encore euh, sur le le, le 50 tics, le 10 tics, le, le 5 tics, on ne sait jamais. Euh, ça peut être intéressant. J'ai déjà fait quelques essais, que ce soit sur le Forex ou sur euh, le DAX. Il y a des mouvements qui peuvent être intéressants. C'est Mostafa Belkayad qui disait qu'à Dubaï, il connaît euh, un trader français qui gagne euh, beaucoup d'argent, vraiment beaucoup, et qui un tic, un tic seulement et qui gagne des fortunes avec ça. Ça vaut donc la peine d'explorer de, un petit peu ça, de faire des recherches, c'est ce que je ferai à l'avenir et je vous partagerai mes résultats dans mes vidéos afin de voir effectivement si on peut profiter du fait que sur ProRealTime on peut trader en tic. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous avez vous déjà fait des essais sur ProRealTime, eh euh, à court terme, euh, dites-moi sous la vidéo sur quelle unité de temps vous, vous tradez. Et si vous aussi, vous utilisez des, le 1 tic, le 10 tick, le 20 tick, le 50 tic, euh, je ne sais pas ce que vous utilisez, ce sera intéressant de partager euh, nos connaissances et nos expériences euh, sur ce thème-là. Voilà, donc dans les prochaines vidéos, j'en parlerai euh, certainement. Je suis toujours ici à La Laguna, euh, très belle ville. Si vous venez dans le nord de Ténérife, eh profitez-en, venez visiter cette ville où il y a de, de très beaux bâtiments. Je vous dis à très bientôt. Si vous aimez cette vidéo, likez-la, ça me fera plaisir et ça m'encouragera à en faire plus. Partagez-la également, comme ça vous en ferez profiter euh, un maximum de personnes. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait.